Moi, je crois qu'on a fait un petit peu le, le tour des propositions. On savoir si les, les horaires Chex ont été protégés 70 ans après la mort de M. Chex, si ça se trouve. Hum. Vraisemblablement, oui. Il y ah a oui, oui, raison raison que, oui qu il y a qu'il nous échappe. Non, mais je dis ça parce que vous n'avez pas connu les horaires Chex. Oh. Mais, mais c'est vrai, ouais. ça ouais. m'a regardé. C'était une institution. Oui. Ouais. Euh, des questions oui, bien sûr. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, je voulais vous interroger euh, sur la DOPI, qui n'a pas qu'un volet répressif, mais qui a aussi un volet euh, développement de l'offre légale et régulation des mesures techniques de protection. Qu'est-ce que vous pensez euh, de ces deux aspects du travail DOPI euh, et euh, comment voyez-vous d'ailleurs le développement de l'offre légale demain euh, bah, Au sujet des mesures techniques de protection, nous, nous sommes contre ce, ce principe-là. Euh, donc, euh, elles empêchent de, lorsqu'on a acquis légalement une œuvre, donc en rémunérant les auteurs et les artistes, elle nous empêche de faire, euh, d'utiliser cette œuvre comme on le souhaite. Euh, et c'est au contraire un mécanisme qui peut inciter un certain nombre de, euh, de citoyens à se tourner vers des canaux euh, dépourvus de mesures techniques de protection qui seront euh, également dépourvues de rémunération des auteurs et des artistes. Donc c'est un mécanisme qui est contre-productif. Un certain nombre de, euh, de sociétés euh, reviennent sur ces mesures techniques de protection. On l'a vu avec euh, les plateformes de, de distribution de musique en ligne qui offrent des versions compatibles euh, avec les différents modèles de baladeurs plutôt que des versions exclusives sur un modèle de baladeur. Euh, donc, sur tout ce qui est mesures techniques de protection, euh, ça fait aussi partie des euh, lois que nous, nous voudrions euh, supprimer. On voudrait interdire les mesures techniques de protection. Et du coup, ces missions de la l'ADOPI, qui étaient les missions de l'autorité de euh, régulation des euh, mesures techniques de protection, euh, pourraient tout simplement être, euh, être passées à la trappe. Euh, au sujet de la mission de développement de l'offre légale, euh, Malheureusement, jusqu'à présent, euh, il y a relativement peu de propositions concrètes qui sont sorties. Euh, il y a euh, des personnes de qualité qui ont contribué euh, aux missions des labs Adopi. Mais euh, nous, nous pensons qu'un euh, certain nombre de propositions, qu'on a pu faire également avec ces autour, par exemple, du, du streaming, de réfléchir à un mécanisme pour faciliter l'émergence de plateformes légales euh, qu'on a pu essayer de soumettre euh, à la HadoPi. Euh, même si on a une écoute relativement favorable, euh, enfin, on va dire polie, ça n'a pas abouti à grand-chose. Et euh, malheureusement, le, la démarche d'avoir mis en place un système répressif contre le partage euh, et de ne pas avoir réfléchi depuis 10 ou 15 ans à des moyens de développer l'offre légale euh, fait qu'on est encore euh, à l'heure actuelle à ne pas euh, développer de moyens d'offre légale. Donc même si on a mis en place une instance, euh, apparemment elle n'a pas de proposition efficace, surtout qu'on lui demande de se concentrer sur un certain nombre de dossiers qui sont criminaliser le streaming et en général criminaliser un certain nombre d'actes qu'il faudrait euh, plutôt que pénaliser, essayer d'encadrer et favoriser dans une direction où euh, le, le public et les auteurs euh, tireraient leur épingle du jeu. Euh, J'ai une question concernant votre point sur le crowdfunding et le Bécénat global. la globale. Euh, est-ce que vous pouvez préciser vos attentes vis-à-vis -vis de l'État Parce que nous, on a vu certains acteurs, déjà, on a vu ma major compagnie, qui, eux, nous avaient indiqué, on leur avait demandé, est-ce que vous avez besoin d'être soutenu et de quelle manière Ils nous avaient plutôt dit, ben bah, non, on trouve que c'était plutôt bien comme ça. En même temps, c'est des choses qui sont vraiment beaucoup d'initiatives privées. Donc, est-ce que vous oui. pouvez vraiment dire, enfin, d'après vous, quels sont les besoins euh, Que doit faire l'État pour accompagner euh, ce type de financement bah, Le My Major Company, c'est un cas particulier, puisque eux ont un système de financement communautaire, euh, mais qui reste réduit. Euh, ce n'est pas un système anti enfin, disons, qui reste dépendant euh, d'une major, qui est Warner, si je ne me trompe pas. Donc eux sont dans un système, euh, le système existant, ils ont des accords avec euh, une major, ils passent par la, la SACEM, ils respectent euh, l'ensemble de la chaîne, et simplement il y a cet aspect euh, marketing qui euh, est développé de manière communautaire donc c'est une expérience qui va dans le bon sens et en même temps c'est pas le c'est pas un modèle indépendant du système actuel c'est un modèle qui rentre dans le jeu et sur les revenus de, euh, des artistes de my major Company, l'essentiel de ces revenus va à euh, warner qui a servi d'intermédiaire nous on souhaiterait euh, qu'il soit possible de lancer des mécanismes similaires euh, mais qui ne reposent pas sur un intermédiaire existant ou en tout cas qu'il puisse y avoir plus facilement un certain nombre d'intermédiaires euh, plus modestes. Euh, à l'heure actuelle, il y a trois ou quatre majors. Alors, ils sont, elles sont en train de fusionner. Euh, donc il y a une concentration, une oligopole euh, des grands, grands groupes de la musique. Dans le cinéma, il n'y a pas une énorme diversité non plus. Euh, et il n'y a pas de réelle incitation pour euh, avoir une production musicale ou euh, cinématographique et au niveau du cinéma on est sur des budgets beaucoup plus importants qu'au euh, niveau de la musique il euh, n'y a pas de euh, possibilité de euh, se lancer puisque euh, se faire distribuer en salle de manière assez large euh, se faire diffuser à la radio ou autre euh, implique de rentrer dans un système existant euh, pour un auteur, euh, au niveau de la musique, ça veut dire adhérer à la SACEM où euh, on a beaucoup de difficultés à être diffusé à la radio, tout simplement pour des raisons euh, pratiques. Une radio qui veut diffuser un artiste SACEM, euh, elle, est, elle a juste à faire sa déclaration à la fin du mois. Une radio qui veut diffuser un artiste indépendant qui n'a pas adhéré à la SACEM, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Pour la radio, ça veut dire un certain nombre de démarches et euh, du coup, beaucoup d'entre elles ne ne feront pas cette démarche, donc c'est cette idée-là de euh, concentration de certains aspects, la gestion collective euh, sur quelques sociétés privées qui, derrière, imposent un certain nombre de restrictions, alors la SACEM récemment a autorisé le, la diffusion des œuvres euh, sous une licence euh, Creative Commons euh, by NCND, c'est-à-dire une licence qui permet le, le partage euh, hors but lucratif, mais interdit euh, le, la diffusion commerciale et le, les remixes. Donc ça c'est une expérience, c'est une avancée positive, nous on était euh, là encore comme la licence globale, c'est bien d'avancer dans la bonne direction et, et en même temps, on ne va pas au bout de, de la démarche et un, un artiste qui lui veut pouvoir mettre sa musique euh, sur son site internet, dire au aux gens de faire des remix s'ils ont envie ou autre, euh, on reste bloqué. Et en fait, un artiste se retrouve à choisir entre rentrer dans un système où tout fonctionne, euh, où tout est bien euh, goupillé ensemble, où on va lui proposer de l'argent et où, en contrepartie, on va lui imposer un certain nombre de restrictions, euh, ou bien s'il veut garder euh, le contrôle de son œuvre et choisir de donner plus de droits au public, euh, de faire des remix si ça l'intéresse ou autre, Là, les artistes sont extrêmement démunis, donc certains au niveau musical euh, peuvent se permettre euh, d'un certain nombre d'initiatives. On a vu euh, Nine Inch Nails qui a diffusé euh, un certain nombre de ses derniers albums sous licence libre, euh, avec des discours parfois assez forts vis-à-vis -vis des majors. Euh, on a vu Radiohead qui a fait une expérimentation euh, d'albums à prix libre, et ce sont des, des expérimentations qui sont positives. mais euh, c'est très difficile pour un artiste qui n'est pas forcément encore connu euh, de se lancer dans ce système euh, donc on a encore ce passage obligé par euh, la radio ou, ou, euh, ou autre et donc ce passage obligé par euh, des sociétés des intermédiaires qui vont imposer un certain nombre de restrictions sur le, les droits qu'ont les auteurs et les artistes donc euh, nous on voudrait euh, en fait avoir une réflexion de fond peut-être pas supprimer le système existant, mais en tout cas que l'État offre euh, aux auteurs et aux artistes des moyens d'être facilement diffusés à la radio ou sur d'autres médias euh, aussi facilement que s'ils adhéraient à une société de gestion collective privée, euh, mais simplement qu'on ne leur impose pas un certain nombre de restrictions en échange. Alors pour, pour répondre aussi à votre question sous un axe un petit peu différent, je pense qu'il se pose en France un problème tout à fait crucial en termes de politique du logiciel libre et si le ministère de la culture peut avoir une action positive, c'est celle de, de contribuer avec les autres ministères de, de tutelle c'est de contribuer au développement d'une véritable grande politique du logiciel libre en France, qui sera aussi un des moyens de donner aux personnes qui souhaitent développer des, in des initiatives de streaming, de crowdfunding, les moyens techniques de le faire. Parce qu'il est notable de voir que pour les empreintes qui sont utilisées par exemple pour l'identification des films sur Dailymotion, qui sont euh, des produits euh, développés euh, par l'INA, ce sont des gens extrêmement compétents, extrêmement euh, valables euh, qui font ça. Nous avons la ressource, nous avons la compétence, nous avons la volonté de le faire nous avons là une carte industrielle à jouer et ce qui serait intéressant c'est que le ministère de la culture se rende compte que le monde du numérique l'oblige objectivement à jeter des ponts avec le ministère de l'industrie c'est à dire que la dichotomie totale l'espèce de séparation artificielle entre la culture et l'industrie aujourd'hui doit être questionnée avec un grand sérieux à telle enseigne que pour revenir sur euh, l'histoire des sociétés de gestion euh, collective des droits. Je leur ai la, posé la question sous, sous l'angle suivant. J'aurais dit, vous défendez euh, pied à pied euh, les droits euh, dans leur état actuel. Or, pour les défendre, vous utilisez quoi Vous utilisez un site Internet grâce auquel vous allez aller détecter sur la toile, euh, en fait, les éventuelles euh, entraves copie, dérogation, faite au droit que vous défendez, et vous le faites avec quoi Avec du logiciel qui est libre. Si on appliquait la même politique euh, en termes de droit au niveau du logiciel libre, vous n'auriez même pas les moyens de défendre le droit. Donc, il y a un moment, il faut que ces personnes-là se parlent, euh, collaborent, euh, se mettent autour d'une table et se disent, finalement, le logiciel libre nous apporte des choses, euh, notamment la liberté de l'utiliser tout à fait euh, librement pour pouvoir justement défendre nos droits, est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, les personnes qui défendent les droits ne doivent pas lâcher un petit quelque chose en contrepartie C'est-à-dire que ça ne peut pas être euh, dans un seul sens. C'est aussi ça euh, que peut contribuer à orienter le ministère de la Culture dans l'optique que vient de décrire euh, Maxime, qui est une véritable refonte de ce qu'est euh, le droit euh, d'auteur en permettant aux artistes qui ne veulent pas s'inscrire dans un système de gestion collective de pouvoir le faire au travers de ce que j'appellerais un « non-discrimination act », c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir à l'entrée de la diffusion une discrimination entre les personnes qui sont inscrites dans un système existant comme celui de la SACD, de la DGP, de la SACEM, de ce que vous voulez, de la SDRM, enfin le, le, le nombre est pléthorique, et la personne qui choisit finalement de gérer ses affaires en bon père de famille en direct. Voilà. Ça, ça serait déjà une grande avancée. Deux choses euh, collaborer avec l'industrie pour savoir ce qu'il en est de la capacité de ce pays à avoir une voix prépondérante dans le logiciel libre, elle a les compétences. Il a les compétences, ce pays, pour le faire. Il y a de très grands contributeurs, ils ne sont malheureusement pas valorisés. Il y aurait donc les moyens qui en résultent pour donner à ceux qui ont envie d'entreprendre sur le terrain du crowdfunding, les moyens de faire quelque chose dans des conditions économiques favorables face aux grands acteurs américains, par exemple, pour ne citer que, qui eux, pendant ce temps-là, ne perdent pas une minute pour faire tout ce qu'il y a à faire. Et d'autre part, le fait de permettre aux auteurs qu'ils désirent d'agir dans le cadre existant ou dans le cadre qu'ils choisissent de se donner. Nous sommes bien là dans le cadre de la défense, de la liberté, de l'égalité et, accessoirement, de la fraternité. Juliette. Oui, oui j'aurais euh, voulu savoir si, selon vous, euh, les exceptions aux droits d'auteur, telles qu'elles existent aujourd'hui, Présent certaines limites par rapport à des nouveaux usages euh, voilà, sur, sur tous les secteurs, est-ce que, est que vous avez des idées par rapport à ça, euh, des limites identifiées euh, Oui, mais des, des limites identifiées, euh, on va vite retomber sur les histoires de, de copies privées euh, qu'on a déjà développées. Euh, le partage en lui-même peut être vu. Donc, le partage en but lucratif entre citoyens, c'est quelque chose qui euh, se pratique déjà dans le cercle familial euh, avec les proches, etc. Euh, Internet lui ajoute une dimension euh, plus importante, mais on reste euh, dans quelque chose qui s'est toujours fait avant l'ère d'Internet. Euh, C'était, on s'échangeait des cassettes ou on se prêtait euh, des supports. Euh, donc, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui est aujourd'hui plus mis en avant avec Internet, mais ce n'est pas euh, en s'attaquant au partage sur Internet qu'on va empêcher les citoyens de partager entre eux. Donc il y a peut-être une réflexion à faire à ce niveau-là, qui ne soit pas forcément une, une réflexion sur quelque chose de nouveau, mais qui est une réflexion sur quelque chose qui devient euh, vraiment manifeste avec l'ère numérique. Merci Louis. Oui, puis on n'a pas parlé de ce sujet, mais je sais que vous étiez intervenu euh, voilà, quand il y avait des débats à l'Assemblée là-dessus sur la question des œuvres orphelines. Si vous pouviez un petit peu exposer euh, votre point de vue. Mmh. Euh, alors c'est dommage qu'on n'ait pas le... On avait un... L'essentiel du travail qui a été fait par un de nos membres euh, très intéressé par le sujet. Euh, moi, je suis un peu moins euh, calé dessus, mais... Il, a, il avait une, euh, une contribution écrite euh, oui, il avait fait une... Bah ça, on peut, on peut vous ouais, si Vous pouvez même. nous la passer, on peut même la mettre sur le site. Ouais, ou... il a, en fait, on avait rédigé des, des propositions d'amendement à un texte ouais, de loi. c'est ce qui est allusion à, à oui, Juliette. Et l'idée euh, générale étant que euh, la loi sur les œuvres orphelines euh, a tourné essentiellement à un dispositif à l'avantage des éditeurs. Euh, donc une œuvre qui n'est pas exploitée... Euh, il paraît de plus en plus étrange à l'ère numérique où l'exploitation d'une œuvre, c'est beaucoup moins contraignant qu'avec des supports physiques. Une œuvre qui va être très peu diffusée, si on produit des supports physiques en quantité trop importante, c'est une perte. Alors qu'à l'ère numérique, si on numérise l'œuvre, après on la met sur une plateforme et s'il y a deux personnes ou un million qui la visionnent, ça correspond à peu près au même frais. Donc, L'évolution fait qu'un certain nombre d'œuvres qui n'étaient plus diffusées devraient pouvoir l'être de nouveau assez facilement. Et puis on va voir une évolution similaire au niveau euh, littéraire euh, également. Il faut juste cette phase de numérisation. Mais euh, ce qui nous posait problème avec la loi, c'était qu'elle était plutôt dans une direction euh, très favorable aux éditeurs qui euh, pouvaient prendre un certain nombre de libertés euh, pour numériser les œuvres et les distribuer, y compris sans accord euh, de l'auteur de des de ayants droit euh, et que les, les auteurs ayant ayants droit devaient se manifester euh, d'eux-mêmes pour, euh, mmh. pour faire changer la loi. Donc là-dessus, euh, moi, je ne suis pas très calé. Je ne peux pas vous... Non, mais si on peut avoir la, la contribution, oui. parce que Juliette nous en a pas mal parlé, ça valait vraiment le coup de regarder. Mmh. Donc si on peut la voir et puis... Euh, on la mettra aussi sur le coller à votre, à votre présentation. Merci en tout cas parce que c'est, non seulement c'est original, euh, c'est un point de vue euh, qui, euh, qui va à l'encontre d'un certain nombre mais qui est, qui est cohérent. Mm. Donc euh, c'est vachement bien euh, structuré. Et, euh, et je pense d'ailleurs qu'au-delà de la synthèse qu'on fera, ça vaut le coup,